Alors bonjour, je suis Xavier. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Jean-Philippe. Chantal Kriger. Isabelle. Moi c'est Stéphanie Escandel. Je m'appelle Jean-Claude Bléchier. Alors le Moulin Digital, c'est une association qui s'adresse à pas mal de publics différents. C'est un endroit où les pros peuvent trouver euh, bah, des réponses à leurs questions sur euh, le digital. Les entreprises peuvent se retrouver, mais pas que, aussi des coworkers, euh, des curieux par le numérique. Le plus important au Moulin, c'est la convivialité, c'est l'idée qu'on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour apprendre des choses. On cherche un alternant en communication qui nous aidera à mettre en avant toutes les activités qu'on a. Motivé, sympa, qui aime la vidéo et qui aime découvrir des choses qu'il ne connaît pas aujourd'hui. L'émission, ça serait d'utiliser les réseaux sociaux au quotidien, euh, de publier des messages, de produire de la vidéo, d'être capable de comprendre les attentes et les objectifs de communication d'une vidéo pour retranscrire en images. J'ai hâte de te rencontrer et qu'on pense ensemble avec le restant l'équipe.